Mes chers élèves de C1, voici la solidarité. Écoutez bien la définition de la solidarité. Nous sommes dans l'oral, activité orale. Bonjour, oral cette fois. C'est la première fois sur notre chaîne. Je commence ici. C'est pour vous, hein, pour les élèves de c 1 hein. L'arbre à parole passe 57. Il s'agit ici de la solidarité. C'est la façon d'entraîner. Alors ici, vous avez deux activités. Lis toutes les toutes ces phrases qui permettent de proposer de l'aide. Oui, dis les avec euh, assistance et un temps, quand même. C'est comme une sorte d'entraînement. Attendez, je vous aide à vous lever. Attendez, je vous aide à vous lever. Faites comme ça. Hein. Attendez, je vous aide à vous lever. Attendez, je vous aide à vous lever. Voilà. Ici, le vous voyez moi, hein. avec respect. Hein. parler aux gens avec respect. Attendez, je vous aide à vous lever. Voulez-vous que j'aille hein. Appuyez sur I. Hein. Voulez-vous que j'aille vous chercher un verre d'eau Voulez-vous que j'aille vous chercher un verre d'eau Puis-je vous aider à porter votre valise puis-je vous aider à porter votre valise Je peux je peux appeler le docteur si vous voulez. Je peux appeler le docteur si vous voulez. Je peux appeler le docteur si vous voulez. Aimeriez-vous que je vous lise une histoire Alors deuxième activité, c'est vraiment facile. Propose des services en dans les deux situations suivantes et toi dans la liste de mots suivants. Suivante, par exemple ici, il y a sac, porter, trottoir, pousser, vouloir, course, aider, fauteuil, soulever, pouvoir. Je vous donne quelques exemples. Alors, pour cette dame, cette vieille dame. Attendez madame, je vous ai apporté ces deux sacs qui sont en vous, ces deux sacs de course qui sont en vous. Vous êtes fatigué, alors vous ne pouvez pas porter ces deux sacs. Est-ce que je peux vous aider Oui, bien sûr. On passe. Maintenant, ce garçon, il est sur son fauteuil. Il ne peut pas, bien sûr, il ne peut pas se... Il ne peut pas se lever. Alors, est-ce que tu peux l'aider Par exemple, par exemple, je peux, tout simplement, Alors, je peux pousser ton fauteuil euh, ton fauteuil Donc, par exemple euh, est-ce que je peux t'aider à te se lever alors euh, tu ne peux pas bien sûr euh, monter sur le trottoir c'est impossible alors euh, est-ce que je peux t'aider à te se lever d'accord pour euh, que tu montes euh, ici euh, sur le trottoir. Ah, c'est ça. Alors, ici, à toi, observe le poster même, aussi si imagine l'aide que proposent les personnages dans chacune des scènes. Alors, il y a un poster ici. Vous pouvez voir ce poster, page 47, si vous voulez bien. Alors il euh, y a, y a trois, trois images qui représentent ici la solidarité, par exemple Omar aide un vieil homme à traverser, euh, à traverser euh, la route guidée par Rita, euh, par exemple ici euh, Malal donne sa place à une vieille euh, dame euh, à l'autobus. Euh, euh, Troisième, trois, oui, troisième, troisième image, il y a deux enfants ici. Euh, voilà, chacun propose un service à, à son ami. Voilà, c'est la même chose pour euh, ce garçon qui offre un petit cadeau à, aux, à ses grands-parents. C'est vraiment très joli. Vous pouvez voir, s'il vous plaît, page 47 Vivre ensemble la solidarité et l'amitié voilà Si tu pour le moment, euh, oui, raconte la dernière fois que tu as aidé un camarade ou une camarade ou une, ou une personne âgée. Ah, bien sûr, avec euh, les, des expressions déjà, déjà étudiées, euh, c'est la façon de proposer. Raconte la dernière fois que tu as aidé un camarade ou une camarade ou une personne âgée. Euh, quelle aide lui as-tu proposée Par exemple, euh, tu, tu, tu l'as aidé à traverser la route ou, où tu as laissé la place dans l'autobus ou tu rends un service où tu offres quelque chose alors raconte la dernière fois que tu as aidé un camarade une, camarade, une personne âgée quelle aide lui as-tu proposé, a-t-il ou a-t-elle accepté et comment t'es-tu senti voilà c'est un sujet à... À effectuer dans la classe alors euh, merci beaucoup pour votre attention rendez-vous donc dans un, dans une autre vidéo dans une dans une prochaine vidéo de, de l'oral et d'expression orale et de communication merci mes chers élèves de 0 1 voici la solidarité Écoutez bien la définition de la solidarité. Nous sommes dans l'oral, activité orale.